Bonjour. Est-ce que c'est bon pour ceux qui se sont mis très haut Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de monde, alors euh, ça fait encore plus vide. <rire> euh, Savez-vous pourquoi les entreprises, les organisations ou les universités cherchent à être agiles euh, D'après une étude il y a deux ans, et euh, voilà les cinq principales raisons. Accroître la productivité de l'équipe de développement. Réduire le temps de mise en marché, accroître la flexibilité, assurer la satisfaction de la clientèle et augmenter la qualité des logiciels. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de la transition agile euh, que nous avons menée à l'UGIA et surtout qu'on l'a réussi. Et euh, d'emblée, je peux vous dire qu'il faut être patient avant d'attendre les objectifs que j'ai cités. Il ne faut pas se décourager. Cette transition ne se fait pas euh, tout de suite, elle se, elle se fait progressivement et surtout euh, avec une volonté affichée des personnes concernées. Alors, Je suis Nina renier je suis la directrice du numérique euh, pour l'administration au sein de la Direction générale déléguée au système d'information de l'Université Grenoble-Alpes. Euh, dans ma direction d'ANA, c'est la direction qui construit et urbanise le système d'information de l'université. Rapidement, le plan de la présentation. Je vais parler du, du contexte, de la transition agile qui s'était faite en trois étapes. Puis je donne la parole à Tristan qui va vous parler d'un projet qu'on a mené à 100% en agilité et qui s'avérait être une vraie success story et les facteurs de réussite. Bon, Ce n'est pas à vous que je vais apprendre tous les changements et les réformes qu'on a eues. Euh, à l'enseignement supérieur de la recherche depuis dix ans. J'ai essayé de les lister, de les inventorier, mais je pense que j'étais pas exclusive. Mais je me rappelle de la loi LRU et l'autonomie des universités, la réussite en licence, la fusion des universités, la loi ESR ou la loi Fioraso. La formation tout au long de la vie, la réforme de la formation professionnelle et mise en place des blocs de compétences, c'est de l'actualité. Autre actualité, l'arrêté de licence et le parcours personnalisé. Maintenant, on parle des regroupements des universités en Europe. À Grenoble, on parle de l'université intégrée et ce n'est pas encore fini. Tous ces changements, ils ont eu un impact au, sur le SI et ils ont aussi eu un impact sur le rôle joué par les DSI durant ces derniers. Euh, ces dernières dix années, au début, on parlait des CRI, des centres de ressources informatiques qui euh, s'occupaient des postes de travail, des imprimantes et des prises réseau. Après, ces CRI sont devenus DI, direction technique, mais on est resté au périmètre technique. Puis, petit à petit, les universités ont commencé à transformer leur DI en DSI en élargissant au système d'information et en demandant d'avoir des nouvelles euh, fonctions, en, par exemple, les développements et l'AMOA. Puis après, on a parlé des DSI usage numérique en ajoutant les euh, compétences et les métiers de TIS et audiovisuel. Et maintenant, on parle de direction numérique ou des directions générales déléguées système d'information. C'est le choix que l'UGA a fait pour positionner sa nouvelle DSI au même niveau que, euh, que les sept euh, autres directions de métiers une reconnaissance explicite du rôle primordial que la DSI a joué dans la réussite de la fusion des universités. Alors, dans un contexte de mouvement permanent, il est impératif que les DSI s'adaptent, qu'elles soient flexibles et réactives. Côté management et encadrement DSI, on est au premier rang et les attentes à nos regards sont nombreuses. Alors il faut qu'on accompagne le changement, il faut qu'on soit meneur, auditieux, innovant, recruter des, des profils de plus en plus polyvalents, parce qu'on a vu que les périmètres et les missions changent toujours, et surtout être proche des métiers et euh, démontrer la valeur ajoutée d'une DSI euh, comme une direction stratégique au même niveau des autres directions métiers qui, euh, qui euh, œuvrent aussi pour la mise en place de la stratégie de l'établissement. J'aime bien l'image le, le, parce que pour moi les managers surfaient et surfent encore sur des vagues déferlantes. Notre première étape de transition agile, euh, sans le savoir, je vais vous expliquer pourquoi, a commencé en 2016 à la fusion des trois universités grenobloises. Cette fusion a eu un fort impact RH, euh, fort réorganisation technique humaine et bien sûr un changement d'échelle. On est passé d'une petite et moyenne en, euh, entreprise, <rire> petite et moyenne université à une. Euh, très grande université de 45 000 étudiants, 5 500 personnels, avec des ambitions d'excellence affichées et une vision à l'international de la nouvelle université fusionnée. Il faut savoir qu'à Grenoble, les trois ex-DSI dont je faisais partie euh, ont allé rencontrer les trois DGS à l'époque, un an et demi avant la fusion, et on leur a dit euh, « nous, enfin, nous souhaitons que les DSI fusionnent en premier ». Euh, pour nous, la nouvelle DSI doit être opérationnelle pour que les autres directions puissent être fusionnées parce que c'est la nouvelle DSI qui va assurer le déménagement, elle va mettre en place le nouveau réseau de l'UGIA, elle va fusionner la téléphonies, le système de fichiers, l'authentification euh, et je n'en parle pas des fusions du système d'information, de gestion. Euh, une fois qu'on a formulé ce prérequis, on n'avait plus le droit à l'erreur ni à ne pas respecter les, les délais et la date butoir du 1er janvier 2016. Euh, alors, malgré qu'on a anticipé le travail, euh, comme j'ai dit, un an et demi à l'avance, euh, nous sommes rendus compte rapidement qu'on est devant des équipes euh, de culture et de background différentes, rien que pour les tailles de l'université d'origine ou, par exemple, la fonction de l'IT qui était euh, centralisée ou décentralisée selon l'université. Alors, euh, on s'est rendu compte que même si euh, nous travaillons en amont, nous, tra nous acharnons pour le travail ou bien euh, nous cartographions tout ce qu'il y a à faire, euh, il est important que tout le monde trouve sa place dans cette fusion et que chacun soit enthousiaste pour la mettre en place. C'est pourquoi très rapidement, nous avons euh, commencé à définir des valeurs en commun qui vont euh, rassembler nos trois directions, et qu'on les a propagés, on a donné l'exemple et on était garant de ces valeurs-là, que je donne quelques exemples. Par exemple, celui qui fait c'est, et pas forcément le manager qui sait tout, euh, le droit et l'erreur, on est au service de nos usagers et l'entraide et la bienveillance. Il se trouve que ce sont les valeurs de l'agilité. Mais à l'époque, on ne cherchait pas d'être agile forcément, on cherchait euh, des valeurs euh, qui nous ont paru de bon sens et qui ont euh, été adaptées à l'objectif qu'on a fixé, euh, qui était la réussite de la fusion. Et cette fusion, on l'a bien réussi parce que euh, le DGS explicitement nous a remercié et, comme je vous ai dit, nous a, a hissés au niveau des directions générales déléguées, au même niveau des autres directions euh, stratégiques euh, de l'établissement, Côté management, ça nous a démontré qu'on ne s'est pas trompé en s'appuyant sur ces valeurs agiles et en mettant euh, l'humain euh, au cœur de nos actions. Rapidement, l'UGA, euh, je suis ravie de travailler à l'UGA, c'est la cinquième université française la plus innovante euh, en Europe, selon Reiter, bon, 23 facultés, 82 labos, je ne peux pas en parler, de tous les chiffres. Et la direction générale déléguée de système d'information, il y a aussi euh, les chiffres euh, dans les transparents. Euh, cela m'amène au deuxième euh, défi et à la deuxième étape de transition. Euh, une fois que la fusion a eu lieu, on s'est mis, on a déménagé, les trois directions, les trois ex-DSI sont rassemblés dans les mêmes locaux et on s'est retrouvés euh, confrontés au passage à l'échelle. Euh, un bug dans notre logiciel de planning ou d'inscription et voilà 45 000 étudiants impactés. Euh, le logiciel de gestion de congés de, et euh, d'absence euh, qui a euh, un souci, euh, 5500 personnes affectées. Aussi, euh, rapidement, l'établissement affiché ses, ses axes stratégiques et un des axes stratégiques était l'accélération de la modernisation de l'administration. Cet axe stratégique et le passage à l'échelle a accéléré énormément la demande de mise en outils et de développement au sein de mon, ma direction. En tant que directrice, je ne pouvais pas aller servir une direction plus qu'une autre ou engager les équipes sur des projets de longue durée. J'ai commencé alors à travailler avec les directions métiers sur la gestion de priorité. Est-ce que c'est un vrai besoin Est-ce qu'on est obligé de développer toute l'application ou on peut commencer à définir une version minimale et la mettre en, en prod pour, euh, pour qu'on soit concret et puis qu'on qu évite l'effet tunnel Est-ce qu'on ne peut pas euh, voilà, travailler en itération euh, courte Et j'ai commencé à leur parler des fenêtres allouées. Je leur dis, bah, voilà, pour votre demande, on va vous allouer trois mois, euh, vous venez, vous devez être disponible avec nous et on définit dans ces trois mois les priorités qu'on va développer et on mettra rapidement euh, en place euh, quelque chose de, de, en production. Euh, alors, euh, dans cette étape-là, on est parti sur trois projets pilotes avec euh, la DGDRH finance et formation en mode agile light. Euh, en mode agile-light euh, assumé, assumé par moi, par toute la direction, ce qui veut dire qu'on a piqué dans l'agilité les pratiques qui nous parlaient. Euh, les pratiques euh, dans cette étape-là, c'était euh, la définition de priorité, euh, les itérations courtes, la définition de MVP, le minimum vital production, euh, les critères d'acceptation. Euh, par exemple, euh, lorsqu'on on faisait les, les formations euh, d'agile, tout le monde nous parlait qu'il faut faire de la rétrospective. Ils nous disaient que la rétrospective, c'est quelque chose de très important, indispensable, c'est ça qui vous permet de, de, que vous améliorez et, euh, et puis euh, d'être plus efficace. Quand je parlais aux équipes, euh, ils me disaient non ça avait une tonalité euh, négative. Les gens me disaient, mais qui qui va faire la retrospective, mais on va prendre perso, bon bref, on n'était pas mûr, on l'a éliminé, cette, cette pratique, on ne l'a pas mis à cette étape-là. Et je pense qu'après recul, on a bien fait de ne pas euh, appliquer une méthode agile à 100% à cette étape-là, parce qu'on n'était pas euh, prêt et on n'était pas mûr. on aurait pu euh, dévouer à l'échec euh, en ce moment-là. Et puis dans cette étape-là, il a fallu euh, bien sûr l'adhésion euh, des fonctionnels. Rapidement, j'ai commencé à mettre en place des formations mixtes, euh, par exemple des formations PO entre métiers et SI. Je n'ai pas fait des formations pour les fonctionnels et les SI à part, on les a mis dans les mêmes sessions de formation. Euh, j'ai aussi euh, beaucoup fait de la pédagogie. Euh, en interne et externe de la DSI, combien de fois j'ai intervenu dans des CODIR, dans des comités de pilotage pour expliquer qu'est-ce que ça va changer euh, par rapport à ce qu'on faisait avant et qu quels sont les gains. Et pour leur dire surtout que euh, côté métier, il faut que vous soyez disponible pendant ces fenêtres qu'on vous alloue et il faut que vous désigniez un PO. Euh, Product Owner. Euh, les trois types de réactions à cette étape-là, à la DSI, euh, c'était les trois types de réactions pour tout changement. Euh, C'est ceux qui voulaient euh, qu'ils sont restés réticents. On travaille jusqu'à maintenant comme ça et puis surtout, l'agilité ne s'applique pas au contexte de l'université, fonction publique. Bon, J'avais le droit à tout. L'observateur, euh, les observateurs qui étaient ni dans le refus ni dans le moteur, ils étaient là, ils observaient et surtout, Heureusement qu'il y a cette troisième catégorie des enthousiastes qui ont parié sur ce virage 360 degrés et en disant que c'est du bon sens. Euh, la troisième étape euh, et euh, notre troisième défi arrivé à la rentrée septembre 2018, euh, trois ans, enfin, moins de trois ans après la fusion. Euh, la DRH elle est venue me voir pour me dire qu'il euh, faut euh, faire une refonte de l'application Castor. Castor, c'est une application qui permet de constituer les jurys de recrutement des enseignants-chercheurs. On m'a dit ça en septembre, on m'a dit, tu as deux mois, et la date butoir, c'est le 31 octobre 2018. Mais, t'inquiète pas, on est disponible pour vous accompagner. Très bien. Euh, les équipes qui ont été identifiées pour travailler sur ce projet-là, ils sont venus me voir en me disant, Nina, on est prêt, on va partir avec une méthode agile à 100%, la méthode Scrum. C'est vrai que ça va nous... C'est la première fois qu'on le fait, ça va être une contrainte en plus, mais on pense qu'on va être plus efficace et on va permettre de mesurer notre vélocité et notre progrès. Du coup, j'ai répondu positivement à leurs demande. J'ai nommé un Scrum Master, qui est Tristan, c'est la première fois qu'on qu avait un Scrum Master dans les projets. Euh, des personnes euh, en développement qui sont fléchées à 100% euh, sur le projet. Euh, J'ai payé quelques heures d'accompagnement et nous avons acquis un logiciel euh, intégré de, de, de, de gestion de projet agile, Tulip, qui nous a permis de faire les user stories, les euh, backlogs, bien sûr. Euh, les, euh, il y avait un Git intégré, l'intégration continue et puis l'espace documentaire. Euh, voilà. Euh, rapidement, euh, le chemin de transformation agile en trois étapes, ce que je vais vous dire, c'est que il ne faut pas faire l'agilité pour l'agilité. Il ne faut pas dire, voilà, euh, je veux être agile et je prends le, la méthode Scrum pour soutenir ma transition. Ça ne va pas marcher. Surtout que il faut vraiment que les personnes soient mûres et que le moment soit propice. Il faut euh, identifier l'objectif du moment, se centraliser sur cet objectif-là et faire, euh, voir les pratiques qui vont, euh, qui vont servir cet objectif-là. Alors, les, les étapes qu'on que a identifiées, la première étape, il faut identifier les valeurs communes et favoriser la culture agile. Deuxième étape, identifier les personnes moteurs, les projets pilotes et surtout répéter aux collègues, euh, allez lancez-vous, ce n'est pas grave, on va se tromper, mais on, on le fait en apprenant. On ne peut pas rester comme ça en disant, on ne sait pas euh, décrire un user story, on y va et euh, voilà. Et troisième étape, ce qui est très important... Quand les personnes sont prêtes, quand elles sont volontaires, quand le moment est propice, c'est normal, euh, ça coule de l'évidence qu'ils demandent d'appliquer une méthode agile 100%, parce qu'effectivement on est beaucoup plus efficace avec une méthode agile 100%. Et il ne faut pas oublier de communiquer sur les succès pour convaincre ceux qui sont restés observateurs ou réticents. Ce que je retiens, c'est que euh, l'humain est au corps de l'agilité, rien que pour cela, ça vaut la peine de l'adopter. Euh, au manager, euh, il faut qu'on change, il faut qu'on s'adapte aussi avec l'agilité parce que notre rôle change. Les équipes se auto-organisent, se autocontrôlent, elles deviennent de plus en plus autonomes et notre rôle, comme je le vois, devient plutôt du coaching pour favoriser euh, la, la confiance, la prise de responsabilité, euh, l'intelligence voilà, collective. C'est normal de douter, mais il ne faut pas euh, abandonner et puis être créative et concentrée sur le bénéfice. Et puis je finis là-dessus. L'UGA, elle est toujours en transformation continue, mais ce que je sais, c'est que l'agile va être et, et, et, et, le, et il va continuer de l'être un pilier solide qui va continuer à nous accompagner dans notre amélioration continue. Je passe la parole à Tristan. Bonjour, donc moi c'est Tristan Fleury, je suis développeur au sein de la DGDSI dans l'équipe de, de Nina. Et j'ai été donc euh, Scrum Master sur le projet Castor, je vais vous parler rapidement et surtout d'un point de vue un peu plus interne euh, et surtout en lien avec l'agilité. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on a fait ce projet Donc comme on vous l'a dit, il y a eu une demande très rapide qui a été identifiée en copie de CIRH. Cette demande était liée euh, d'abord à cause de l'obsolescence technique de la première application qui existait, qui avait un peu plus de dix ans, et de l'obsolescence fonctionnelle aussi, puisqu'on ne pouvait plus ajouter de nouvelles fonctionnalités à cause de tout ça. Quelles ont été nos contraintes eh ben, D'abord, un délai très court, hein, c'est ce qu'on a vu. 8 semaines pour reproduire une application et ajouter euh, toutes les nouvelles fonctionnalités. Et surtout, la volonté de toute l'équipe d'utiliser la méthode Scrum et d'être réellement, pour la première fois, en 100% agile. Quelles ont été nos ressources Tout d'abord, on s'est fait accompagner par une société qui s'appelle Persistante, qui nous a accompagnés sur toute la partie agile. On a, comme on disait tout à l'heure, aussi acheté un logiciel qui s'appelle Tulip, qui nous a bien aidé pour formaliser toute la partie euh, backlog, user story, toutes ces choses-là, et aussi intégrer tous nos outils de versionning, de documentation, et tout ça. On a constitué une équipe, une équipe complète, donc avec un Scrum Master, c'était moi. On avait deux product owners, donc un product owner côté AMOA proxy de chez nous, et un product owner qui venait des fonctionnels et qui a été là à 80 voire 100% de son temps avec nous dans nos locaux à travailler. Et enfin trois développeurs qui ont produit l'application. On a eu un gros soutien des directions, c'était très important, et une très grande disponibilité de ces fonctionnels, donc que ce soit PO et testeurs. Donc, comme je vous disais, le, le, le, le temps de production était très court, donc on est parti sur l'idée de faire des sprints très courts, donc des temps d'itération très courts, et donc on est parti sur des temps d'une semaine avec l'idée d'avoir un maximum de feedback sur ces, sur ces sprints et de pouvoir euh, réorienter très rapidement si on se plantait, si on n'allait pas dans la bonne direction. Comment ça se déroulait ben, Tout d'abord, des délimitings hein, tous les jours, 15 minutes maximum, à heure fixe. Un temps de jardinage, donc du aussi grooming pour les, les plus anglophones. Euh, pareil, c'est des temps qui ont été fixés euh, systématiquement les mêmes jours aux mêmes heures comme les temps de démo-feedback avec les testeurs qui duraient une trentaine de minutes au grand maximum et qui étaient suivis systématiquement là d'une rétrospective avec ensuite la constitution du backlog pour le sprint suivant. Voilà quelques indicateurs. Alors on est loin d'avoir tout mis, mais vraiment ce qui nous paraissait le plus important. Déjà, euh, bah le projet a bien duré deux mois. Et il a été livré à la date butoir, à la date fixée. On a réalisé cette sprint euh, on a eu un sprint blanc parce que l'équipe de dev a été mobilisée sur d'autres urgences à un moment donné. Bah, ceci dit, s'est quand même rattrapé, on s'est remobilisé, on a refixé des objectifs et on a réussi à atteindre l'objectif de, de la couverture fonctionnelle à 100%. Pour faire tout ça, on a fait 74 stories, donc 74 fonctionnalités développées. Et à ce jour, depuis la mise en production, il y a eu 525 membres de jury pour 47 postes d'enseignants-chercheurs et un bug, un seul bug de remontée qui nous a pris 15 minutes à être résolu. Voilà différents petits éléments qu'on a appelés à ne pas négliger, ça aurait pu être un autre terme, mais voilà qui nous paraissaient en tout cas très importants à faire passer comme message. Le premier, c'est de travailler sur ce qu'on appelle le don, la définition du don. Donc, quest ce qu'une user story terminée, validée c'est un élément qu'il faut travailler en équipe, histoire que tout le monde soit synchro sur ce que l'on va faire, sur quels sont les objectifs, et de ne pas tergiverser euh, avant de mettre euh, une story en, en démonstration et, et d'être d'accord là-dessus. Donc c'est vraiment un élément à travailler en équipe. D'autres choses, euh, des réunions, entre autres une première réunion de lancement où on va inviter tout l'écosystème qui, qui intervient sur l'application, pour nous, c'était entre autres bah, les fonctionnels demandeurs, bien sûr, et ceux qui voulaient euh, faire venir, mais également nos responsables de la DSI, les autres services comme le système, l'assistance, euh, les usages, également bah, tout ce qui était euh, relais alors je crois qu'on dit DPO maintenant, quelque chose comme ça, euh, tout ce qui est RSSI, enfin voilà, toutes les personnes qui peuvent à un moment donné avoir soit leur mot à dire, soit au minimum être informées de ce qui se passe. L'idée, c'est de donner la vue générale du, du projet, hein, pas, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est quelle est l'orientation, quelle est la méthode aussi qu'on va utiliser, c'était le premier grand moment où on a pu expliquer à l'ensemble de ces gens-là euh, dans quoi on partait, et puis bah, un petit peu tout ce qui était planning et, euh, et, voilà, et délai. On a réalisé une démonstration de mi-parcours qu'on continue de faire maintenant dans les projets qui est très importante, ça permet de donner euh, bah, l'avancée du projet. Les indicateurs de progression, il faut être transparent là-dessus, et puis d'expliquer de, un petit peu aussi des fois des difficultés ou autres, pourquoi des fois on change d'avis. L'objectif pour nous là, ça avait été aussi d'être capable d'amener un, un squelette d'application, un premier squelette. Et enfin, la démonstration finale, bah voilà, quand l'application est prête à être livrée, on la montre à tout le monde, on, on célèbre un peu tout ça avec tout le monde, et puis on fait un petit retour rapidement. Ensuite, on a fait une rétrospective complète, donc là, qui concernait essentiellement que l'équipe projet, donc qui était un peu plus large que les autres rétrospectives, puisque là, c'était sur l'ensemble du projet, et c'est ce qui nous permet d'ailleurs de retirer des choses comme on vous présente aujourd'hui, voilà, pour, les, pour les projets suivants. Quelque chose que l'on fait maintenant, euh, systématiquement, que ce soit sur des, des, des projets agiles ou pas, dès qu'il y a une mise en production, un upgrade de version ou autre, on fait des petits moments de célébration. Chez nous, ça se traduit par des petits déjeuners, à la DSI, où on invite toute la DGDSI, donc tous les collègues, euh, voilà, de l'assistance ou autre, tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus, et puis des, des, les fonctionnels concernés. C'est des temps sympas où on échange euh, de façon un peu plus conviviale et où ça permet de dire un petit mot sur, euh, sur ce, que ce qui s'est passé, et puis de remercier les équipes aussi qui ont, qui ont mis ça en place. Un autre élément qui a été euh, vraiment bénéfique pour nous, c'est que pendant la réalisation de ce projet, on a créé un espace projet, euh, entièrement dédié donc, au projet, au pluriel, hein, euh, partagé, qui ne se veut pas une salle de réunion, mais qui se veut vraiment une salle euh, où on peut bouger, où on a tout, tout ce qui est fonctionnel pour nous, euh, on, on voit un peu les photos, là, oui. Donc des tableaux blancs, euh, des post-it magnétiques, euh, on, a, euh, on a un grand écran tactile et tout ça, on a tout ce qu'il faut pour vraiment travailler. Et cet espace ça a vraiment été pour nous un élément central de, de cohésion d'équipe, de communication, à tel point que nos PO euh, se sont euh, un peu euh, mis au milieu, et c'était euh, bah, vraiment très bien, parce que quand on avait besoin de les trouver, on savait où les, les chercher, s'ils si étaient à côté de nous. C'était vraiment très très bien. Qu'est-ce qu'on a pu apprendre de ce projet Quels sont les, les gains La première chose, euh, bah, l'amélioration de la qualité du code. Naturellement, les développeurs ont travaillé plus efficacement ensemble, et surtout... Ils ont, euh, ils ont poussé beaucoup plus le pair programming, donc le fait de travailler ensemble derrière un écran. Donc, ça, ça permet un échange de compétences, de connaissances, une meilleure relecture de ce qui se fait. Et également, alors, j'ai passé rapidement tout à l'heure la définition du DON, mais dans notre, dévi, dans notre définition du DON, on avait euh, mis que chaque fonctionnalité devait être testée, validée par un autre développeur. Donc ça aussi ça a permis que euh, ben forcément il y avait un regard croisé, donc une amélioration de ce qui se faisait et un code beaucoup plus stable. Ça nous a donné aussi euh, une, un, un autre apport, c'est que on a plusieurs développeurs qui maîtrisent très bien le code et l'intégralité du code. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a un problème, eh bien, il y a plusieurs personnes qui peuvent intervenir rapidement dessus. Donc ça c'est un gain assez important. On a aussi appris à mieux gérer notre temps. Quand je dis mieux, c'est un mot même un peu limite, vraiment mieux. Que ce soit dans l'ensemble du projet, sur la réalisation, on a tenu nos objectifs, mais aussi sur tous les temps de cérémonie que l'on faisait, tous les temps de présentation, les démonstrations ou autres, on fixait une heure de présentation et on se tenait une heure. On avait toujours du mal à le faire et là on l'a bien maîtrisé et ça nous a permis... Bah d'être beaucoup plus productif, euh, d'inviter aussi des gens qui se disent bah, « Ok, je viens et je sais que c'est une heure et je ne repartirai pas au bout d'une heure et demie ». Et donc ça, c'était vraiment euh, quelque chose d'important. L'adhésion renforcée entre l'équipe d'Ana et les métiers, bah ouais, on a travaillé ensemble, euh, quotidiennement, on a pris des décisions ensemble, on savait quelles étaient les difficultés et donc les choix étaient partagés. À la fin, euh, le projet était porté par les deux, il n'y avait plus de différence. On peut dire aujourd'hui que du coup ces fonctionnels sont devenus nos meilleurs ambassadeurs côté agile et moi je même côté, euh, côté relation avec la DSI, on a des gens qui sont repartis dans leurs services, euh, même les responsables de service, en disant bah ouais c'est cool finalement de travailler avec la DSI, on s'est bien marré en plus. Voilà, pour finir et on a bien mangé oui aussi. Euh, pour finir, quelques témoignages, donc déjà nos no deux directions qui nous ont laissé un petit mot, et surtout un témoignage que nous a fait euh, la société persistante sur sa page LinkedIn, donc c'est la société qui nous a accompagnés, qui a vraiment si pris plaisir à nous accompagner, je le crois sincèrement, et, euh, et qu'on a remercié eux aussi, que je vous laisse donc découvrir. Vous pouvez sans problème aller les voir sur leur page et découvrir l'intégralité du contenu. Voilà, on reste à votre disposition pour toute question. Donc merci pour cette présentation. Moi j'ai une question par rapport à, vu que le temps était très court de deux mois, comment vous avez géré euh, la mise en production Est-ce que vous avez pu euh, peut-être la faire assez tôt dans le processus Voilà. <coughs> Alors, la mise en production, oui, elle a été assez facile. Donc, je n'ai pas parlé de la technologie qu'on a utilisée. On est sur des technologies euh, complètement web. Et euh, donc, ce qu'on a fait, ce qu'on met en place, c'est que lorsqu'on développe, on a généralement euh, trois espaces. J'ai un moustique qui me tourne autour. Un espace de test, donc qui nous permet, entre développeurs, d'échanger le code et de le, et de le formaliser. Un espace de pré-prod, donc en, en pré-production, c'est ce qui nous permet de donner aux fonctionnels testeurs euh, les, les différentes fonctionnalités à tester et l'espace de production donc dans cette phase là l'avantage qu'on avait c'est qu'on n'était pas là dans de l'intégration continue ni autre puisque l'application V1 continuait d'exister le temps qu'on fasse ça et la V2 elle arriver euh, à côté donc on a, on a développé euh, chaque semaine euh, l'application a grossi surtout sur la pré-prod hein, la pré-prod était euh, ce qui était validé et donc, quand on est arrivé le jour de la production, on s'est réservé donc la journée entière de, de production pour simplement passer ce qui était sur Git en pré-prod dans la production, refaire tous les tests, vérifier que tout était fonctionnel. En réalité, on n'a même pas une demi-journée pour tout mettre en place et tester. Donc, on n'a pas eu vraiment de difficultés de ce côté-là. Tout était prêt à l'avance, les serveurs étaient prêts à l'avance, les URL étaient prêtes à l'avance. Enfin, voilà, il n'y avait, y avait pas de souci de ce côté-là. Euh, bonjour, euh, j'aurais voulu savoir, que, de votre point de vue, quel avait été l'apport de la, le coacheur, celui qu'ils avaient a, a, accompagné Quelles ont été euh, les, les pistes qu'il a pu vous donner enfin, Qu'est-ce qu'il vous a apporté, en fait euh, Alors, l'apport a été vraiment très important. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de se lancer là-dedans, Nina en avait parlé, on a on avait fait pas mal de temps de, de formation... On a aussi, euh, moi pour ma part, participé à des, des rencontres agiles sur le, le, la, la communauté grenobloise et tout ça, donc on était quand même bien sensibilisés à ça. Mais par exemple, tout, tout ce qui était rétrospective et tout ça, on entendait parler, on imaginait les choses, euh, clairement on ne l'avait jamais fait. Voilà. Le, son apport, l'apport de la personne qui nous accompagnait, elle a été beaucoup là-dessus, sur tous ces temps de cérémonie, sur comment on les mène, sur... Euh, quels sont aussi les objectifs de ces temps-là Qu'est-ce qu'on veut en tirer Donc au début, il était là avec nous. Hein, les promis, la première rétro, c'est lui qui l'a mené. La deuxième, c'est moi qui l'ai mené. Il était là. On faisait des débriefs. Donc lui, il n'intervenait pas, mais on faisait des débriefs après. Voilà, c'était vraiment cet accompagnement-là. Donc sur, sur le sens des cérémonies, sur qu'est-ce qu'on y attend. Et, euh, et voilà, et les petits pièges à éviter au début, sachant que c'est... Euh, c'est vraiment qu'un début, parce qu'en en, en progressant, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre encore. Et ça représente quoi comme coût euh, euh, euh, Coût quoi euh, euh, Là, on a mis euh, en fait... Euh, euh, c'était une vingtaine d'heures parce que les équipes, on m'a dit on voudrait pas un coaching qui fait tout on voudrait qu'il. en fait, ils ont fait le lancement le premier sprint et le rétro après c'est Tristan qui a pris la main euh, Tristan, il avait... tu, tu avais euh, des euh, des, contacts des contacts téléphoniques après, ils ont fait le rétro final notre idée, c'était vraiment qu'on monte en compétence pour, euh, pour qu'on puisse après euh, mener à bien mais comme c'était la première fois euh, je, je, franchement euh, euh, je m'attendais qu une question en me disant bah, avec tous les moyens que tu as fait, c'est sûr que ça va être un success story oui il faut mettre les moyens il faut mettre les moyens si on veut réussir l'agilité parce que c'est pas évident et une fois qu'on met les moyens et qu'on euh, qu devient qu'on maîtrise on peut petit à petit peut-être euh, enlever euh, le coaching et là on a, on a démarré un deuxième projet encore euh, euh, que, enfin, je ne veux pas dévoiler le, mais bon, qui intéresse énormément de monde euh, en méthode agile et euh, bah, voilà, on est moins accompagné euh, voilà, voilà, progressivement mais côté coût euh, c'était une vingtaine d'heures enfin moins de, bah, je ne veux pas dire de bêtises, peut-être, euh, non je ne veux pas dire de bêtises c'est moi qui ai payé mais j'ai oublié <rire> Bonjour, euh, moi je voulais savoir comment on peut faire de l'agile avec des équipes qui sont sur plusieurs projets en fait. Enfin, est-ce que c'est possible, là le projet s'y protégeait bien, vous aviez une équipe de PO et de développeurs sur un seul projet, sauf que dans des établissements on va avoir des gens qui vont être sur plein de choses, et est-ce qu'on peut faire de l'agile dans, dans, dans ces conditions-là euh, C'est une question qui revient souvent dans, euh, dans les rencontres agiles, donc je ne sais pas s'il y en a qui ont ça chez eux. Mais ça, c'est une question que, moi, toutes les rencontres que j'ai faites, qui revient systématiquement. Dans notre cas, euh, on avait ce problème-là avant de faire euh, ce genre de projet en Agile. Là, il a été décidé de la part de la direction de mettre les moyens et de faire en sorte de blinder au maximum l'équipe de dev. On a vu dans la présentation qu'on a quand même eu un sprint blanc. Donc, euh, bah, on a fait l'impasse sur ce sprint. Après, clairement, si vous avez des développeurs qui... Euh, Travail sur 4-5 projets en même temps, là c'est mon point de vue, euh, ça va être très compliqué. Ça va être vraiment très compliqué. L'objectif de travailler comme ça, nous c'est aussi ça le choix qu'on a fait, c'était de faire en sorte de réduire le temps des projets, de se dire ok on vous donne 2 mois, on vous donne 3 mois fonctionnels, fonctionnel, mais c'est pas plus. Par contre on va essayer de condenser, c'est-à-dire que là on va dégager au maximum les devs. Si on n'arrive pas à faire ça... C'est vraiment compliqué. On le voit là dans, dans l'équipe, on, on avait un développeur qui n'était pas à 100%, bah, il n'y arrive pas, ça ne rentre pas dedans. Ouais. Voilà, on va prendre une dernière question. Oui. Merci, Marcel Bouillain des de nice. Alors Merci pour cette euh, présentation et retour d'expérience. Juste une petite question, euh, j'ai cru comprendre que vous aviez euh, euh, donc, fait beaucoup de sprints sur une euh, petite période de mois. Euh, et des sprints très courts, manifestement, si c'est deux mois avec cette sprints. Donc, euh, pourquoi, quels critères, euh, quelle raison euh, de ce choix Alors, euh, le, le premier critère, c'était tout simplement qu'on euh, a calculé le nombre de, qu enfin, le nombre de semaines qu'on avait, et qu'on s'était dit, si on part sur des sprints de deux semaines, ce qui est souvent le cas, hein, la, la plupart des projets, c'est deux ou trois semaines de, de sprint. Eh ben, on aurait eu potentiellement euh, quatre temps de feedback, voire trois, même si on enlève euh, le premier, donc c'était pas assez. L'idée quand même des itérations, c'est d'être capable euh, de récupérer le, le, le feedback des fonctionnels, des testeurs, et de pouvoir réorienter très rapidement euh, quand on se plante, quand on va dans la mauvaise direction. Donc si on était parti sur des sprints trop longs, on n'aurait pas eu assez de feedback, et, euh, et voilà. Donc ça c'était vraiment le premier moteur. Ça nous a posé beaucoup de questions, hein. c'était la première fois qu'on se lançait comme ça et avec des sprints très courts, alors qu'on entendait systématiquement euh, « ouais, nous on est à deux semaines, trois semaines », donc on s'est dit « ouf, ça va être dur ». La personne qui nous a accompagné nous a dit « bah on va tester, on va regarder ce que ça donne ». Objectivement, euh, je pense que c'est quelque chose que même si là on pourrait avoir des projets plus longs, on essaiera de garder. C'est voilà, un rythme qui est très dense, mais en fait qui est, qui est super moteur pour une équipe, qui, qui apporte vraiment beaucoup de choses. Ok, merci.